La question c'est de savoir comment est-ce qu'on peut transformer une activité quelconque en jeu Alors justement tout l'art du Serious Game est là, euh, cette activité ça s'appelle la ludification, on appelle ça aussi gamification et il y a une grosse difficulté justement à rendre euh, cohérent euh, un savoir métier et à l'intégrer de manière euh, satisfaisante à l'intérieur d'un jeu. Donc tout ça, c'est la scénarisation qui va être mise en place. On distingue en général une scénarisation pédagogique, puis une scénarisation ludique, voire même de l'observation ensuite, sur les traces, un scénario d'observation. Et euh, on a beaucoup travaillé sur ces aspects-là euh, au niveau de, des modèles qu'on a faits est-ce que peut-être dans ce contexte-là, tu pourrais nous parler du projet MOPLIC Ah exactement, voilà, MOPLIC, c'est un, un travail qui a été fait par Bertrand Marne. Euh, son objectif, lui, il s'était rendu compte qu'au niveau de la scénarisation, on a des, les enseignants la plupart du temps, même si c'est eux-mêmes qui ont conçu l'activité pédagogique, se, voulait la faire évoluer, c'est-à-dire que telle activité, on veut la mettre avant, etc. Donc lui, il a proposé un modèle, en pensant ça systématiquement en flexibilité, en voyant une activité comme une activité qui a des prérequis, des entrées, et puis des résultats. Et à partir de ça, en voyant euh, le, un modèle graphique, à la fois formel et graphique comme ça, on va pouvoir... Euh, rajouter les activités qui manquent pour avoir les bons prérequis, et ensuite euh, pouvoir générer un nouveau euh, scénario qui satisfait l'enseignant. Le, le, euh, Une fois le jeu créé, il faut encore l'équilibrer. Alors ça, effectivement, c'est un réel problème actuellement dans tous les jeux sérieux. C'est-à-dire que très souvent, on a soit un jeu qui est euh, très pédagogique, mais pas très fun, Hein, c'est un peu la critique qui est faite. Puis des fois, c'est l'inverse, c'est-à-dire qu'on on, s'éclate bien, on joue, mais on n'apprend pas grand-chose. Donc cette, euh, ce problème-là, on essaye de le résoudre, d'équilibrer ce genre de, de choses. C'est souvent lié à la motivation d'ailleurs, hein, pour que les gens euh, continuent à avancer dans le jeu et que la motivation ne tombe pas. Alors c'est particulièrement difficile parce que, en fait on s'aperçoit qu'il n'y a pas un scénario parfait. Si on part sur les jeux vidéo, on sait exactement qu'il y a des fois où on s'éclate avec un jeu sur certains aspects, puis tout d'un coup ça retombe, cette, euh, et on ne sait pas trop pourquoi, alors que d'autres ont adoré. Donc ça, on a analysé ça. Hein. Il y a des profils de joueurs qui ont été euh, identifiés, et donc on essaye actuellement au niveau des traces d'avoir euh, de repérer quel type de joueur on a et d'adapter le jeu sérieux en fonction de ça. Si on a quelqu'un qui aime avoir plusieurs quêtes euh, en parallèle et pouvoir répondre à plein de choses, ben, on va lui fournir ça. Si on veut quelqu'un qui veut des challenges, on va lui fournir du challenge. Si on veut quelqu'un qui est très euh, dans l'échange social, etc., on va lui proposer des outils de communication, d'interagir avec des PNJ, etc. Donc, on essaye d'adapter. Alors, effectivement, ce problème, euh, l'équilibre, ça, c'est un, une vraie difficulté. Nous, le seul choix où, à un moment donné, on s'est aperçu qu'on avait bien réussi, c'est à un moment donné où on avait une expérimentation avec des étudiants et euh, au moment de la pause, ils ne sont pas partis en pause. Ils étaient complètement dans le jeu et sont revenus même en courant à un moment donné dans un couloir en disant euh, Yes, on a la clé, on a le code et tout. Donc là, on s'aperçoit qu'on a réussi l'équilibre. Parce que l'équilibre, euh, c'est ça. C'est arriver à maintenir cette motivation, qui est de l'enseignement ou non. Quoi. Quand on a euh, à la fois ces côtés pédagogiques et ludiques, il faut les gérer, les équilibrer en même temps. Comment est-ce qu'on fait pour gérer l'équilibre entre les deux en même temps Alors ça c'est une vraie difficulté, et effectivement. Euh, on a euh, notamment le jeu euh, Réfraction sur lequel on s'est penché, qui avait une euh, particularité, c'est d'un certain nombre de niveaux qui sont spécialisés sur l'étude euh, des fractions, pour apprendre les fractions, et tous ces niveaux avaient une régularité au niveau de la progression, et donc on a essayé, c'est un jeu qu'on n'a pas fait nous-mêmes, hein. donc on a, on, a, on a regardé comment c'était fait, on a analysé, on a proposé une métrique pour évaluer la, la difficulté, donc en fonction de ce qui était abordé, de ce qu'il était nécessaire de manipuler dans chacun des niveaux du jeu. Et à partir de ça, on est arrivé effectivement à repérer, grâce à cette métrique, que ce jeu réfraction est particulièrement bien fait. Bon, ils en sont à la deuxième version, donc ça veut dire que ça a été quand même étudié plusieurs fois, ils avaient sans doute eu des retours, mais c'est un premier travail, effectivement, pour aller vers cet équilibre et essayer d'avoir une progression constante, à la fois sur les aspects ludiques, c'est-à-dire la complexité, rajouter des choses euh, qui sont un peu motivantes, euh, « challengeant », comme on dit, pour pouvoir euh, euh, progresser dans le jeu, et puis sur le point de vue euh, pédagogique, là cette fois-ci, à chaque fois, il y avait une difficulté supplémentaire avec euh, des fractions qui étaient de plus en plus difficiles à, à calculer ou à faire évaluer.